Et puis, s'entendait à là, l'orbe est Est-ce que nous comprenons? Donc, apparemment, si nous avons des barbecues, nous sommes été capables d'éviter tout ça. Mais, faut me dire non que, dans le modèle bataille qui vient là, je me peut-être une question pour me dire, est-ce que, Delma 6, Delma 2, nest n'a pas campé à la défensive? Vous voulez nous comprendre ça, ma p'tit, Parce que, nest a fait bel air, pile le bagaille, mais je n'ai jamais dit à là, par exemple, ouais, depuis qu'on peut t'ébouer qu'il fait, c'est bel air,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 les au moment kote que capable de dire pour cadavre pas de parce que négma y a eu Les envie ensemble parce que kote ensemble que les animaux... Les animaux et puis en a passé full. Vous imaginez presque couvri en pile côté sec cadacha bal. C'est pas de non en tout cas. En tout cas même pas là pour me faire